Salut, c'est Nick Caraway, aujourd'hui on va parler romans policiers dans ce booktube, on va parler donc de la littérature du polar, on va parler des grands détectives. Alors, pourquoi cette vidéo, pourquoi parler des grands détectives En fait, je ne suis pas du tout branché thriller, suspense, et euh, en discutant avec euh, quelques personnes, je me suis rendu compte que j'aimais en particulier 5 grands détectives détective ou policier ou d'autres choses dont on va parler tout de suite. Le premier détective dont j'ai envie de vous parler vous l'aurez sans doute reconnu, l'un des plus célèbres, Hercule Poirot, le personnage d'Agatha Christie. Hercule Poirot, il y a une place à part dans, dans ma vie. Je l'ai trouvé quand j'étais euh, ado. Euh, il y avait une pièce interdite dans la pension familiale où, où je rencontrais tous mes cousins, tout ça. Il y avait le grenier auquel on n'avait pas accès par un escalier très dangereux. Évidemment, chose que je fais, j'emprunte ces escaliers très dangereux. Je trouve des Agatha Christie, je descends, avec ses livres, j'en lis un et j'en parle donc à ma tata Malou, à Marie-Louise, euh, qui, euh, qui me dit « Ah, toi t'es allé au grenier, puisque t'as lu des Agatha Christie, t'as trouvé mes Agatha Christie ». Écoute, s'il y en a bien un que je te conseille, c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Le meurtre de Roger Ackroyd, évidemment, depuis est resté indubitablement mon préféré. Hercule Poirot, donc, enquête dans cette dans, cette, dans, dans ce roman, dans beaucoup d'autres. Euh, Hercule Poirot, c'est un Belge qui est très prétentieux. Il vit à Londres, il rencontre beaucoup, euh, dans beaucoup d'enquêtes, il est assisté du capitaine Hastings, mais pas toujours. Par exemple, dans le meurtre de Roger Acroy, il a un autre acolyte. Euh, souvent, les histoires sont ramenées par le euh, capitaine Hastings, euh, par un narrateur extérieur, qui euh, a toujours un petit temps de retard par rapport au, à Hercule Poirot, qui n'est pas toujours mis dans la confidence, et surtout, qui n'est pas mis dans la confidence à la fin. Le capitaine Hastings, systématiquement, euh, bien qu'il soit un acolyte privilégié, systématiquement, il n'a pas le droit à la vérité en avant-première, il apprend comme tout le monde où est le coupable. Hercule Poirot, c'est pas le bagarreur, hein. loin de là. Lui, ce qu'il aime, c'est s'asseoir, réfléchir, recouper les faits, s'attacher à des petites choses et donc faire fonctionner ce qu'il appelle ces petites cellules grises. Son pays a été occupé en 14 donc il se retrouve à Londres et il y a donc tout un fil narratif comme ça qui est vraiment intéressant si on lit beaucoup d'Hercule Poirot, on a vraiment une évolution du personnage, c'est là pour ça déjà c'est vraiment intéressant et donc ce qui est vraiment intéressant moi je trouve pour le lecteur c'est qu'il y a des éléments qu'on peut trouver nous-mêmes. Pas tout loin de là. À chaque fois, le, le coupable, c'est quelqu'un qu'on n'a absolument pas suspecté. Ça, c'est vraiment très, très fort. Mais il y a quand même ce côté-là. Et sinon, euh, une petite anecdote également. Euh, si vous avez lu pas mal d'Agatha Christie, vous remarquerez que l'empoisonnement arrive régulièrement comme cause, comme arme du crime. Il y a, si j'ai bien totalisé, dans mes recherches, 24 empoisonnements dans les romans d'Agatha Christie pas seulement avec Hercule Poirot, mais avec Miss Marple, avec, euh, avec d'autres, avec les Beresford. Euh. Et donc, euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que c'était euh, une arme du crime que Agatha Christie maîtrisait vraiment bien. Elle était infirmière pendant la Première Guerre mondiale, et elle s'est retrouvée donc euh, à manipuler donc des, des médicaments, des poisons, etc. Et euh, vraiment, si je vous conseille, donc je le répète, un seul Hercule Poirot, le meurtre de Roger Acroy, Celui-là, il y a une petite astuce, vous m'en direz des nouvelles. Le deuxième détective dont j'ai envie de vous parler, c'est un. C'est pas un détective d'ailleurs, attention, c'est un policier, et même pas n'importe quoi, c'est un commissaire. C'est le commissaire Jules Maigret, le personnage de Georges Simenon. Alors, Maigret, j'aime, mais c'est surtout le talent d'écrivain de, de Simenon que j'apprécie puisque Simon n'a pas fait que des Maigret, il n'a pas fait que des policiers. Donc le commissaire maigret, c'est un personnage tranquille, pépère, pas du tout prétentieux, mais attention, il a de la stature, il est respecté, attention il est commissaire, et il est commissaire au Quai des orfèvres, hein, au 36, donc euh, c'est pas, pas le premier venu. C'est quelqu'un de déductif à la Hercule Poirot, euh, ou d'autres, mais il, est, euh, il, il aime s'imprégner de l'ambiance euh, de, de, là où s'est perpétré un crime. S'il y a un crime, il va tranquillement rentrer dans un café, là où les personnes ont disparu. Si par exemple dans Maigret et son mort, c'est un personnage euh, qui, euh, qui a un, la victime, euh, tenait un café. Euh, le café, quand il arrive, la porte est ouverte, tout a été laissé à l'abandon, il va s'installer tranquillement et puis avec ses acolytes, il va discrètement tenir le café, truc invraisemblable aujourd'hui. Euh, il va tenir le café et il va comme ça vivre pendant 24 heures euh, la vie que les, les personnes euh, ont eue et il va un petit peu comme ça retisser le, le fil de, de l'intrigue. Il est très fort pour ça, il est très déductif, euh, bien que c'est parfois un peu invraisemblable. Il euh, y a aussi une très, très grosse importance euh, de sa femme, euh, sa femme qui parfois en discutant avec lui le soir quand il vient, euh, après sa, sa journée de travail, euh, euh, va relever un petit, un petit indice, mais elle en dit pas plus, c'est hein, pas, pas un personnage central, c'est juste un faire-valoir, et euh, sinon la bouffe aussi. Oui, il, euh, Maigret il aime bien manger, donc ça se voit dans le physique des, des séries et des films qui ont, qui ont été faits avec euh, Maigret, c'est quelqu'un qui est assez euh, costaud effectivement, euh, il se nourrit beaucoup de saucisses, de pommes de terre et de bière. Euh, donc, moi, ce que j'aime chez Maigret, surtout chez Simenon, c'est qu'il écrit euh, dans, une, dans une petite bourgeoisie qui a été un peu déclassée. C'est vraiment le, le, le portrait d'une époque. Lire Simenon, lire donc Maigret et d'autres euh, romans de, de Simenon, c'est vraiment s'installer dans une époque, dans une petite bourgeoisie qui a été complètement euh, balayée par les Trente Glorieuses. Euh, elle n'arrive plus à suivre, et donc on se retrouve dans des petits milieux, euh, pas, on n'est pas dans le milieu des malfrats et des choses comme ça, on est vraiment dans, dans la petite euh, France euh, euh, tranquille, la petite euh, France, euh, alors il y a pas mal de choses qui se passent euh, à Paris, mais après euh, Maigret part régulièrement euh, aussi euh, en province ou dans d'autres euh, pays. C'est vraiment intéressant pour ça. Euh, alors de Maigret, moi il y en a un que je pourrais euh, également conseiller, euh, c'est la folle de Maigret. La folle de Maigret, une assez, bonne, une assez bonne enquête, une assez bonne, une assez bonne matière. Voilà. Bon, c'est euh, Maigret, ce n'est pas le détective que je, que je préfère. Je préfère, bien sûr, d'autres dont je parle avant et après. Mais, vraiment, ça vaut le coup. Il est dans mon top 5, de toute façon. Le troisième, je peux vous le dire, c'est mon préféré. Nestor Burma. Nestor Burma, le personnage de Léo Mallet, est un détective, un vrai détective. Son, son job à plein temps, c'est détective privé. Euh, le problème de Nestor Burma, c'est systématiquement, quand il a un client, la plupart du temps, <rire> il, il a les éléments de l'enquête, ça peut partir d'une routine, de suivre la femme de, du client, des choses comme ça. Systématiquement, le client se fait désinguer à la fin du chapitre 1. Donc, évidemment, euh, C'est un peu difficile de gagner sa vie euh, en ayant des clients qui ne payent pas puisqu'ils sont morts, mais de dénouer les intrigues quand même. Euh, donc il est toujours fauché, Nestor Burma. Euh, physiquement, moi je n'ai pas compris par exemple dans la série euh, avec euh, Guy Marchand, cette espèce de gringalet, mais bon, Nestor Burma n'est jamais décrit physiquement réellement. Euh, J'imagine un peu plus avec un physique de Lino Ventura ou de Jean Gabin quand même. Euh, parce que euh, Nestor donc est bagarreur, euh, c'est un anarchiste, euh, il est vraiment bourru, euh, il fume régulièrement la pipe, il doit avoir une voix assez cassée, assez rocailleuse. Euh, alors Nestor Burma, euh, sa première aventure c'est en 1943, c'est euh, 120 rue de la gare. Euh, ça se passe euh, donc euh, sous, sous l'occupation, euh, avec euh, des allers-retours dans, dans le temps, euh, ensuite il vit quelques, quelques aventures. Euh, 120 rue de la gare, très très bon, euh, polar, euh, mais à partir de 1953, euh, Léo Mallet se jure une chose, Nestor Burma va faire donc le tour de Paris. Il va à chaque fois mener une enquête dans un arrondissement particulier ou dans un quartier en particulier, donc euh, sur les quais de Javel, euh, après euh, sur, euh, à Montsouris par exemple, euh, donc à chaque fois ça va être des, des quartiers, des arrondissements, et donc je parlais de... Donc, des rats non souris, l'un de mes préférés, euh, mais le top des enquêtes de Nestor Burma, pour moi, ça reste celui qui a été adapté extrêmement brillamment par Tardy, par Jacques Tardy, Brouillard au pont de Tolbiac. Alors là, celui-là, il est magnifique, il est splendide, et j'ai appris donc, en relisant récemment euh, la, la préface de Léo Mallet, dans cette, dans cette BD, que c'est le, euh, le seul roman que Léo Mallet a écrit, la seule aventure de Nestor Burma, où l'histoire le, où le euh, n'a pas été écrite entièrement, le film n'a pas été entièrement tissé, euh, où il a mis le point final à son histoire en sachant euh, vraiment, en ayant encore le, le script sous les mains. C'est vraiment euh, différent. Pour là, il était vraiment pris par le temps, pour ce roman-là. Et donc, il a dû rendre la moitié du roman, évidemment il y a des choses qui sont écrites, il a dû rendre ça à l'éditeur pour que ça parte à l'impression, et il a dû se dépêcher d'écrire la suite. Là c'est vraiment quelque chose de, qui, qui donne d'ailleurs une, une tournure assez particulière. Euh, on est vraiment dans, dans un fil d'histoire beaucoup plus punchy encore que d'habitude, et pourtant, euh, je peux vous dire que Nestor Burma, donc euh, les aventures de Nestor Burma, c'est déjà très, très trépidant. Euh, régulièrement il passe une porte ici. s'y attend pas il va aller voir quelqu'un d'assez banal il va poser une question évidemment il va se faire matraquer euh, Nestor Burma c'est vraiment pour moi le gros coup de cœur. Euh, si vous aimez un style vraiment argotique vraiment stylisé vraiment mais stylisé avec euh, avec euh, avec de la précision avec du avec du, du vocabulaire avec des des euh, avec des, des, des milieux vraiment qu'on qu ne voit pas traiter habituellement. Là, c'est vraiment du pur polar français, du polar noir, avec des petits milieux euh, dans le milieu du cirque, dans le milieu du musical, euh, dans le milieu des petits trafiquants, des petites frappes. C'est vraiment exactement ce qu'il faut. Moi, s'il y en a un que je dois vous conseiller parmi les cinq détectives dont j'ai envie de, de vous parler, pour moi, c'est Nestor Burma. Quatrième détective dont j'avais envie de vous parler, ce n'est pas un détective, ce n'est pas un policier non plus, c'est encore une autre catégorie, c'est Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Alors, Arsène Lupin, euh, il est cambrioleur, c'est-à-dire qu'il euh, va naître dans, dans un contexte un peu particulier, c'est avec la naissance de la bourgeoisie. Arsène Lupin naît le personnage avec la bourgeoisie, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les bourgeois vont commencer à avoir des richesses, ils vont commencer à avoir des maisons de campagne, et donc qui dit maison de campagne dit des valeurs à l'intérieur, de beaux meubles, des bijoux, des choses comme ça. Et évidemment, ce n'est pas comme du temps des rois où un château était très bien gardé. Là, comme c'est plus gardé, le cambriolage est inventé. Donc c'est la fin du 19e siècle, et donc avec le cambriolage, on a un personnage goût ailleurs, un personnage qui a de la prestance. C'est Arsène Lupin qui est inventé par Maurice Leblanc. Euh, Maurice Leblanc qui voulait au départ être un Flaubert, être un mot-passant et qui s'est un peu fait bouffer par son personnage. Son personnage d'Arsène Lupin euh, va tout de suite plaire aux Français. Il écrit une petite nouvelle comme ça pour dépanner un copain dans un journal. Et effectivement, ce personnage monte, monte très vite. Et il se retrouve avec ce, ce Arsène Lupin qui est un génie de la cambriole, qui physiquement on ne connaît pas, puisque à chaque enquête il a cette possibilité, à chaque aventure il a cette possibilité de se, de se grimer, de se transformer complètement. On ne sait pas s'il est grand, on sait pas s'il est petit, on sait pas s'il est costaud, on ne sait pas s'il est maigre, on ne sait pas s'il a la peau mate, on ne sait pas s'il a la peau blanche, on ne sait pas la couleur de ses cheveux, on sait pas s'il a la barbe, la moustache. c'est Bref, en tout cas, il a une, une, une panoplie incroyable de... de déguisement, d'accoutrement, c'est justement ça qui fait sa, sa spécificité dans, dans les détectives. Et pourquoi je le classe dans les détectives C'est parce qu'à chaque fois il y a un mystère, puisqu'évidemment euh, Arsène Lupin est très doué pour euh, cambrioler euh, des, des maisons, des demeures, etc. pour voler un objet précieux et régulièrement il y a des gens qui vont travailler en son nom, qui vont laisser une carte euh, Arsène Lupin voilà, et passer par là, des choses comme ça, et surtout ils vont commettre des crimes. Arsène Lupin est pas du tout violent. Euh, C'est quelqu'un qui euh, euh, ne veut surtout pas euh, tuer. Il, il a un peu cette image de Robin des Bois ou des choses comme ça, mais bon, il garde les richesses. Hein. Sauf, évidemment, euh, comme dit euh, la, la chanson, euh, euh, sauf, évidemment, si, si la, la victime est une jolie femme. Là, avec un beau sourire, en général, il arrive à, à rendre les, les, les valeurs euh, qu'il euh, qu lui a subtilisées. Euh, alors, euh, Arsène Lupin a... Plusieurs périodes dans sa vie. C'est un personnage extrêmement fouillé. Euh, alors pourquoi il est fouillé C'est parce que Maurice Leblanc, euh, étant bouffé par son, par son personnage, euh, a décidé de le tuer une première fois. Et puis ben, évidemment, la pression populaire, euh, les finances sont pas euh, au beau fixe. Allez, on fait un deuxième, on le ressuscite un peu en quelque sorte, il n'est pas tout à fait mort. Et on refait une série comme ça de d'enquête, d'aventure et ensuite eh ben, on va le tuer. Ah oui mais bon, allez on va le relancer et comme ça plusieurs fois dans sa vie. Donc Arsène Lupin est d'abord euh, avec un tempérament anarchiste, euh, ensuite il a une deuxième période que j'aime vraiment pas, euh, c'est une période patriote où là il va servir vraiment les, le, la France, il va réussir à à empêcher la France de perdre la guerre, notamment dans un épisode. Bon, on est vraiment dans un contexte, euh, les boches, des choses comme ça, c est, c est pas, ça c'est pas très agréable. Et ensuite, euh, après-guerre, il a réussi à euh, être blanchi euh, pour service rendu à la France. Donc, euh, il se retrouve, petit bourgeois, là à défendre ses valeurs, à être installé tranquillement, et attention à être un peu un redresseur de tort. Pas mal non plus cette, cette période-là. Euh, bon, vous l'aurez compris, euh, Arsène Lupin, j'apprécie euh, moyennement, enfin j'apprécie, pardon, je ne vais pas dire moyennement, ce serait, ce serait abusé, mais j'apprécie pas mal, euh, même si ce n'est pas encore tout à fait mon, mon préféré. Ce que j'aime, c'est la, la richesse du personnage, son évolution. Parce qu'après tout, il n'est pas installé à chaque fois. Et donc, s'il y en a un... Que je dois conseiller, une enquête d'Arsène Lupin, c'est le bouchon de cristal. Le bouchon de cristal, là, il a prise sur rien du tout, il est mené de bout en bout. Euh, son adversaire est vraiment extrêmement fort, il est bien plus fort même qu'Arsène qu Lupin la plupart du temps. Et Arsène Lupin, surtout, est omnubilé par une idée fixe c'est euh, d'avoir euh, laissé, euh, fait prisonnier, très vite dans un cambriolage, l'un de ses euh, jeunes euh, acolytes. Et, évidemment, le jeune acolyte, lui, euh, ça va très très mal se passer pour lui, donc il doit absolument trouver euh, la clé de cette histoire, du bouchon de cristal, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, pour pouvoir sauver la tête de son acolyte. Et quand je dis sauver la tête, c'est vraiment ça, c'est la peine de mort, la guillotine, etc. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir En plus, on ne sait vraiment pas d'un bout à l'autre, il y a vraiment un côté extrêmement tragique dans le bouchon de cristal, celui que je vous conseille en particulier. Cinquième détective dont j'avais envie de vous parler, c'est un vrai détective privé, c'est son job à plein temps, c'est sans doute le plus célèbre euh, internationalement, c'est évidemment Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes, c'est un personnage extrêmement déductif, je trouve même parfois trop déductif, euh, puisque par exemple, euh, Sherlock Holmes est capable de dire à une jeune fille qui rentre dans son bureau, qui lui explique euh, un petit peu son, son affaire, vous, vous êtes une grande cycliste, vous pratiquez le vélo, assidûment parce qu'il a vu une petite éraflure régulière sur le bout de sa chaussure. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même je trouve donc mais bon passons c'est ça qui a fait le succès quand même de Sherlock Holmes. Donc euh, Sherlock Holmes c'est donc euh, quelqu'un qu'on euh, qu connaît physiquement euh, mais avec moi justement j'émettrais pas mal de réserves. parce qu'il porte sur la tête un deerstalker. stalker vous savez cette grande casquette à oreilles. Ça vient du cinéma, c'est pas dans les romans. Il porte ce grand, euh, cette grande gabardine, là, ce, ce long manteau. Pareil, c'est le cinéma qui l'a imposé. Et sa réplique la plus connue, élémentaire, mon cher Watson, elle vient également du cinéma ou d'une série. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, elle n'est pas dans le, elle est pas dans le, dans, dans les romans. Donc ça, voilà. Euh, c'est un peu, euh, voilà, on va un petit peu casser les codes de, de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, on apprend également qu'il est héroïnomane, donc en fait c'est pour un petit peu se, se reposer, il prend un peu d'héroïne, diluée à 7%. Bon, Sinon c'est un petit peu pour, pour reposer son, son esprit qui est tout en train de tourner. Euh, il est donc accompagné de, du docteur Watson. Alors le docteur Watson c'est lui qui à chaque fois transcrit les aventures de, Sher, de Sherlock Holmes euh, dans des nouvelles, dans des romans. Il a toujours un léger temps de retard par rapport à Sherlock Holmes. Il est à euh, un acolyte bien pratique, puisqu'il est là tout le temps à suivre Sherlock dans, son, dans, dans, ses, dans ses aventures, dans ses enquêtes, mais Sherlock Holmes a toujours ce, ce, ce petit regard supplémentaire qui va faire qu'il va comprendre légèrement plus vite que le docteur Watson. Donc comme c'est transcrit dans l'esprit du docteur Watson, on apprend vraiment les éléments avec un léger temps de retard sur l'enquête, ce qui nous emmène vraiment extrêmement vraiment c'est ça qui nous fait tourner les, les pages systématiquement. Alors ensuite, euh, que dire de tiens de l'auteur euh, Sir Arthur Conan Doyle euh, Eh bien, c'est un personnage qui a une fin de vie un peu particulière. Il a laissé tomber Sherlock Holmes et il s'est consacré au spiritisme. Chose assez incroyable quand, même quand on y réfléchit pour quelqu'un qui était aussi brillant, qui qui avait, vraiment été, euh, qui, qui avait eu tant de succès. Euh, terminé dans, dans des sciences occultes comme ça. Il s'est vraiment consacré euh, totalement. Il, vraiment, il a consacré une partie de sa, de sa fortune. Il s'est franchement fait avoir euh, sur la fin de sa, de sa carrière. Euh, mais bon, passons. Après tout, il nous a laissé quelques, quelques chefs dœuvre Moi, s'il y avait euh, une enquête que je trouve vraiment admirable de Sherlock Holmes... Ah tiens, non. Avant de vous parler de, de mon enquête préférée, euh, je vais d'abord vous parler euh, donc de son caractère parce que, on a vu arriver les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, et eh bien écoutez, nulle part n'est dit que Sherlock euh, n'est pas bagarreur, effectivement, il a le coup de poing facile à l'occasion, donc effectivement c'est une bonne euh, transcription du, du personnage, Watson pareil, c'est pas ce petit personnage rondouillard, tout faiblard, avec une grosse moustache dans un coin, non, non, c'est aussi quelqu'un d'assez trépidant, euh, ils sont prêts à courir, euh, à prendre des risques s'il si, si faut, donc c'est une bonne euh, euh, transcription. Alors, une autre transcription que j'ai trouvée, euh, j'étais extrêmement content dans mes dernières recherches pour parler de Sherlock Holmes, j'ai trouvé donc le film La vie privée de Sherlock Holmes, un film de Billy Wilder euh, dont euh, j'avais entendu parler récemment dans un bouquin de Jonathan Coe, des, des accords imparfaits, que j'ai traité dans un sur le pouce. Ça doit être d'ailleurs mon premier sur le pouce, il me semble, euh, donc je fais un booktube très rapide. Euh, sur euh, ce bouquin et la quatrième euh, histoire traite du rapport que Jonathan Coe a eu avec ce film en particulier, La vie privée de Sherlock Holmes et cet aspect, euh, ce, cette nostalgie qu'il a gardée, euh, ce, ce, ce rapport très proche avec ce, ce film qui est bon, euh, qui n'est pas une, une merveille, qui est, qui est un peu un anarch, un anar quand même on peut le dire, mais bon après tout euh, euh, j'étais content d'enfin de, de, avoir une réponse à, mes, à toutes mes questions. Voilà, donc euh, on en revient à, euh, à mon cher le préféré, le signe des quatre. Le signe des quatre, c'est une enquête vraiment sympa, parce que là, c'est vraiment un aller-retour euh, incessant euh, entre différentes époques, euh, avec euh, une histoire qui s'est passée il y, a, il y a longtemps, et donc euh, tout, un, tout un fil, encore une fois, démêlé. Euh, quelque chose de, de vraiment sympa. Euh, là, on suit vraiment les, les histoires comme il faut. Euh, voilà, un seul à sauver, enfin non, ils sont tous à sauver, mais un seul à prendre en particulier, le signe des quatre. Passer le chien des Baskerville, pour une entrée en matière, ce n'est pas le meilleur. Je pense que c'est le signe des quatre. Voilà, on en a fini avec ces cinq détectives préférés qui sont mes cinq détectives préférés. Euh, maintenant, on en arrive à autre chose. Euh, il va falloir maintenant que vous me disiez vos détectives préférés. vous me les laissez dans les commentaires. Euh, vous n'oubliez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous tant que vous y êtes, comme ça vous aurez de mes nouvelles assez régulièrement. J'essaye de poster des vidéos un peu plus régulièrement, mais je suis aussi avec mon intendance. Voilà, et à bientôt. Ciao!